l'âge de procréer des femmes comme critère d'accès à l'assistance médicale à la procréation à partir des années 2000. Donc on a l'impression, si on s'inscrit dans, dans ce mouvement critique, que non seulement on a mis de côté le destin maternel des femmes, on a mis à jour ce qui sous-tend en fait un certain nombre de dispositions juridiques en matière d'assistance médicale à la reproduction et qui reposerait sur une représentation, euh, euh, effectivement, de la différence des sexes, de la reproduction euh, sexuée, et qu'on en viendrait à quelque chose qui est beaucoup plus Compliqué et qui est dans le dur, d'une certaine manière, c'est l'âge de procréer euh, des femmes. Alors, j'ai mis euh, une série d'ouvrages, en fait, euh, euh, juste sur cette diapositive que je veux commenter, parce qu'ils ont tous été écrits par des gens qui ont travaillé euh, au CNRS ou qui étaient rattachés à des UMR, ce qui montre, d'une certaine manière, que la thématique a un ancrage... Euh, ah, assez fort, bon, Françoise Héritier qui était au LAS, euh, euh, Madame Kibelaire, euh, il y a leur livre dont on voit très mal la couverture, mais qui a été entre autres coordonné par la sociologue Ilana Lowy, le philosophe ruvenogien et l'anthropologue Henrique porcares donc qui ont tous participé hein, de ce mouvement de, de critique à, dans les différentes phases que je viens de mentionner. Alors quand on en vient à l'âge de procréer, en fait, euh, je voudrais commencer par simplement rappeler le cadre juridique parce que pour, pour rendre compte en fait du développement de cette critique. Alors j'ai mis deux choses ici. D'une part, j'ai mis euh, l'article du Code de la santé publique qui présente la condi les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Et puis un texte tout à fait différent qui est sur le site officiel de l'administration française et qui rencontre des conditions de prise en charge. Donc le Code de santé publique euh, mentionne différents critères, dont celui d'être en âge de procréer. Mais vous noterez qu'il ne précise pas l'âge en question et euh, ne précise pas euh, s'il s'agit euh, spécifiquement de l'homme et de la femme. Il s'agit d'ailleurs des deux, dans, dans, telles que le, le, les choses sont formulées. Le texte qui régule la prise en charge par la collectivité de l'assistance médicale à la procréation est beaucoup plus précis, puisqu'il précise qu'il y aura une prise en charge jusqu'au 43e anniversaire de la mère, pour au maximum 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro. Donc, C'est vrai que... Moi, et d'ailleurs pas que moi, on s'est demandé pourquoi effectivement ce 43e anniversaire serait effectivement le seuil de la prise en charge, enfin en tout cas marquant une interruption de la prise en charge par la collectivité dans une société comme la France qui, par ailleurs, a, par comparaison avec d'autres États, de multiples mesures pour encourager la procréation. Alors... Euh, ce qui a été souligné euh, dans un, dans, dans, à partir donc, des années 2000, euh, et notamment par, par exemple, Virginie Rosé, qui est, qui est démographe à l'INÉ, mais, mais pas seulement, euh, c'est que euh, la limite n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc déjà, ce que rappelait à un moment donné Thierry, il y a une variation culturelle pour ce qui est voilà, la variation culturelle euh, dans l'organisation de, de l'assistance médicale à la procréation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Ensuite, autre remarque qui a été faite et qui a effectivement été le lieu d'une critique sur les inégalités de genre, le seuil n'est posé qu'en fonction de l'âge des femmes. Et enfin, on pourrait avoir recours à des techniques, mais on n'y a pas, qui aggravent les inégalités en matière d'assistance médicale à la procréation. Ce qui conduit effectivement à Virginie Rosé à déclarer que cet âge de procré, dont on pourrait penser effectivement qu'il correspond à, à une réalité naturelle hein, et inscrite dans le corps, est certes biologique, mais également social. Alors, d'une certaine manière, effectivement, euh, on peut. Euh, moi, je, enfin, voilà, on, on, on, tout a, en allant complètement euh, m'inscrire dans cette perspective, je trouvais qu'il fallait aller. Euh, enquêter sur euh, les éléments de connaissance qui euh, euh, permettaient d'établir ce seuil à 43 ans. C'est-à-dire, euh, effectivement, qu'est-ce qu'on veut dire quand l'âge est certes biologique, mais également social Comment les choses se passent exactement et bien, En fait, la réponse n'est pas très simple, et je ne suis même pas sûre encore de l'avoir vraiment posée, puisque euh, je me suis euh, report... enfin, voilà, euh, rapportée aux différents éléments qui étudie d'une part la fécondité, d'autre part la fertilité féminine et qui permettrait d'étayer cet âge des 43 ans. Quand on se penche sur les chiffres établis par l'INED relatifs à la fécondité, on voit que ce n'est pas ça qui a pu pousser à ce seuil des 43 ans. Alors, est-ce que, du coup, ce sont les études relatives à la fertilité féminine qui permettent d'établir le seuil des 43 ans Peut-être, il y a un certain nombre d'éléments, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne figure pas dans les données sur les parcours d'assistance médicale à la procréation recueillies chaque année par l'Agence de la biomédecine en France, puisqu'on a une description des taux de succès par technique, mais pas par âge, en fait. Donc, il n'y a pas de chiffre qui permettrait effectivement de cibler ces 43 ans. Il y a des éléments, en revanche, dans les données européennes, mais toute une variété, effectivement, de critères possibles. Est-ce que c'est la réserve ovocitaire qui est en question Est-ce que c'est l'augmentation de risque de fausse couche, L'augmentation des complications passées un certain âge Est-ce que c'est le taux de succès des parcours d'AMP Bref, ce que je voudrais mettre en avant dans cette diapositive, hein, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments de connaissances qui, euh, je dirais, de façon convergente, comment Faisceau euh, oriente effectivement l'attention vers ce seuil des 43 ans mais sans non plus l'établir de façon stricte et euh, au total euh, effectivement on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a joué euh, dans, dans la décision. Alors, ça m'amènera au dernier point que, que je veux faire et qui, finalement, d'ailleurs, va un petit peu dans le sens de ce que, du dernier point développé par Thierry Hoquet. Ce qui me semble important ici de voir quand on évoque une éventuelle tension entre le biologique et le social, c'est de s'intéresser à la forme de connaissance à travers les, laquelle, en fait... Euh, on va euh, fonder euh, une organisation juridique euh, et la détermination de ce qui est pris en charge par la collectivité ou non. Et je voudrais souligner ici qu'en l'occurrence, c'est un choix qui ne va pas du tout de soi, puisqu'on voit que ce qui a pu éventuellement fonder dans tout ce que je vous ai euh, énoncé euh, ici, c'est une série de connaissances statistiques et qui va clairement au détriment de la décision au cas par cas, qui est parfois adoptée comme cadre juridique des décisions médicales dans le code de santé publique pour d'autres domaines de la médecine. Euh, non pas que les médecins, évidemment, ne se basent pas sur des éléments liés à la médecine de la preuve, hein, des connaissances, mais enfin, après, ils peuvent réinsérer ces, cette médecine de la preuve et ces éléments chiffrés dans une réflexion sur la situation singulière de, de la personne. Et comme je le disais, c'est effectivement ce type de décision médicale qui est privilégié par le Code de la santé publique dans d'autres domaines, mais clairement pas dans celui-ci. Pour finir, donc, je voudrais citer un collègue juriste qui est dans une UMR à Nantes, Ensinas Desmunagori, qui souligne qu'on a ici affaire à un cas parmi tant d'autres de recours aux statistiques dans la gestion juridique du social, et qu'il me semble effectivement aujourd'hui, si on s'intéresse à la manière d'intégrer le sexe et le genre dans les recherches interdisciplinaires, qu'il est peut-être important tant de passer de la tension dite entre le biologique et le social à une critique des usages sociopolitiques de la biologie, parce qu'à mon sens, c'est peut-être moins aujourd'hui, en tout cas à partir du cas que j'ai présenté la biologie ou le savoir, qui, enfin voilà, la biologie qui est en question que ce qu'on en fait et la manière dont on l'utilise pour fonder un certain nombre de cadres juridiques et de dispositions de remboursement par la Sécurité sociale. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie. Donc nous allons passer à la seconde partie, la partie discussion. Pour ça, je vais inviter Joël et Émilie à rejoindre peut-être le panel. Et Pour ouvrir la discussion, j'ai une première question pour Evelyne, Evelyne Perre, une question que j'ai évoquée dans mon introduction. Finalement, est-ce que ce sont les, les différences morphologiques que, qui, qui sont liées au mode de vie que vous évoquez, que vous avez utilisées pour caractériser les squelettes hommes-femmes Ah d'accord. Est-ce que ce sont finalement ces différences morphologiques liées au mode de vie que vous évoquez dans votre exposé et que vous utilisez pour caractériser les squelettes, les squelettes masculins et féminins qui sont à l'origine de ce qu'on appelle sexe fort ou sexe, sexe faible Ou est-ce que c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que, que, que cela je vais, pour vous répondre, j'ai pris des. des diapositives peut-être qui, qui m'éviteraient de faire un long discours de description dans le vide. Donc euh, voilà la, la, la situation donc historique. Pourquoi vous pensez que les femmes ont un bassin plus large que les hommes. Tout le monde le pense, sauf quelques-uns, les initiés, entre autres. Donc, euh, je vais vous présenter une des, des, des manières de le penser. Voilà, donc en 1759, il n'y a pas si longtemps, avant, il y avait le corps humain. Et puis, à partir de cette date, eh bien, il y a une, une sculpte dessinatrice française, on va dire, Marie-Thyrou d'Arconville, qui va représenter pour la première fois deux squelettes. Avant, il y avait un squelette et tout d'un coup, il y en a deux. C'est à ce moment-là que la, la notion de nature féminine s'impose et où donc, le, le sexe envahit tout le corps. Alors, La diapositive suivante, c'est comment non. Donc, Voilà ce que je vais vous, vous commenter. Vous regardez bien ces deux squelettes hein. Donc, euh, celui de droite, est le squelette avant, c'était le squelette humain. Maintenant, c'est le squelette de l'homme. Et puis, il y en a un nouveau, qui est le squelette de la femme là-bas, de Marie-Thyreau d'Arcondule. Donc, vous le regardez bien. Et là, vous voyez très évidemment que le... Vous voyez que le, le bassin de la femme est beaucoup plus large. Oui Que la femme a un grand bassin très large Est-ce que vous le voyez, ça Vous ne voyez pas qu'elle a un bassin très large Bon, je suis embêtée, là. Alors... <rire> Le bassin, la taille du bassin, c'est quand vous mettez vos doigts là et vous sentez du dur, on a la largeur. Ah ouais, hein. D'accord Bon, alors je vous montre ces deux, ce, ce dessin, comment il a été construit en comparaison. Donc voilà, d'abord la stature. La stature, ici, diffère de 20 cm. Dans la réalité, aujourd'hui, c'est moins de 10 cm entre les moyennes hommes-femmes. Donc, exagération sur la petitesse des femmes. Ensuite, donc, euh, petite tête pour les femmes, grosse tête pour les hommes. Je ne reviendrai pas tout de suite dessus. Et alors, voilà l'histoire du thorax. Donc On est, euh, on est en plein milieu du XVIIIe siècle. Les femmes aristocrates portent des corsets, ce qui explique donc le thorax de l'homme <coughs> en bleu et reporté sur le thorax de la femme en rose. Vous voyez qu'il y a une large différence qui n'est pas du tout due à des différences euh, biologiques, mais absolument... Euh, culturel, socioculturel, bord du corset et c'est par rapport à cette taille d'un du, du, du, thorax rétréci que le bassin apparaît très large et que c'est ensuite euh, répandu l'idée jusqu'à présent que le bassin des femmes est plus large que celui des hommes voilà parce que pour, si on regarde bien la, par rapport à la largeur du thorax on a le bassin de la largeur de son thorax Comment la chose s'est passée quelques un demi-siècle plus tard à peine On est en, 20, en 29 euh, et c'est en Angleterre. Enfin, John Barclay. <coughs> il va donc prendre un squelette d'homme. Le voici. Vous voyez qu'il y a ajouté deux éléments euh, un, un, un animal hein, vu de face, en squelette toujours, vu de face, c'est-à-dire c'est un cheval, hein, le symbole de la force, et de face le poitrail, l'autorité, la, la, et à sa droite, en bas, vous voyez un peu de verdure et un manoir. Et donc, c'est la vie en société. Donc, l'homme, quand on lit l'affiche de manière allégorique, comme ça, on voit ça. Quant à la femme, il reprend la femme de Marie Thiraud d'Arconville, mais il lui met euh, sous son bras droit un animal de profil, et c'est une autruche. L'autruche et le cheval, on voit bien la différence. On la met de profil pour marquer son grand bassin et qu'elle pond des œufs, évidemment, et une toute petite tête. Et puis, à sa gauche, cette fois-ci, le massif arboré, le manoir a disparu. Voilà, C'est le côté que de la femme qui n'est pas un être social. Donc, ça, Je voulais juste vous montrer là, cette image-là pour vous montrer d'où nous viennent ces idées que le bassin de la femme est plus large que celui de l'homme. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer. Thierry vous en a parlé tout à l'heure. Je voulais vous montrer cette image-là pour que vous compreniez bien... En quoi il n'y a aucun rapport entre le fait que les femmes, certaines, sont susceptibles d'accoucher et la taille du bassin. Alors, voici le fœtus. C'est une image prise au moment d'une femme qui accouche. Donc, vous voyez la, la tête. Il y a un pointeur quelque part Oui. C'est le, le bouton rouge. C'est la, la, la tête du fœtus, son bras sa jambe, enfin il y en a deux, hein, et son thorax ici. Voilà, donc il est en train de passer, il va, il va, il va, il va naître. Donc, je vous remonte l'ensemble sans mes, mes surlignages en bleu. Voici la largeur du bassin. Vous avez bien repéré où était la tête de l'enfant. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien avec la largeur du bassin. L'accouchement... Là, là, le, le, le problème qui s'est posé, qu'on évoque au cours de l'évolution humaine, c'est-à-dire que c'est cette partie-là du bassin qui est importante, qu'on ne voit pas du tout, qui ne correspond pas du tout aux hanches, etc., euh, qui va être importante pour le passage de la tête du fœtus. Et pour répondre à la question qu'on évoquait tout à l'heure, au cours de l'évolution depuis les premiers hommes, on pense qu'on est passé de 24 mois de gestation à 9, et que c'est le, le fœtus qui a trinqué, avec, euh, donc il naît très prématuré dans l'espèce humaine. Enfin, c'était pas ma. Hein mon débat sur cette image. Mais je la trouve tellement, tellement parlante. J'espère que vous comprendrez que, je ne plus que les hanches des femmes sont larges à cause de l'accouchement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois, là-dessus, sur cette question. Merci Evelyne. J'avais aussi une question pour, pour Thierry, finalement. Est-ce que, est que et comment le philosophe peut aider à régler les dissensus les, les que vous avez mis en évidence euh, Sexe, genre, biologie euh, Sciences humaines, etc. Est-ce que le philosophe peut être d'une aide pour Je pense que, on pas de, en tant que philosophe, on n'a pas d'expertise positive. Donc, euh, la seule chose que je, qui me semble importante de faire, c'est d'abord euh, peut-être de situer le. Le, le débat au niveau des, des concepts, clarifier les choses. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en analysant le concept de sexe, c'est-à-dire euh, quand euh, un tel dit il y a deux sexes, un tel, une telle dit qu'il y a cinq sexes, ou euh, on lit des articles de scientifiques qui disent il y a n sexes, essayer de voir qu'en en fait, il y a une euh, confusion au niveau du concept. Ce n'est pas du même sexe dont on parle, on ne situe pas au même niveau. Donc une partie de la confusion naît d'une obscurité sur le concept. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, ce que je crois très important de faire, c'est de permettre la double culture, c'est-à-dire de permettre la circulation entre des corpus qui sinon s'ignorent, c'est-à-dire faire la défense des études sur le genre auprès des biologistes et faire la défense du réalisme auprès des études sur le genre. C'est-à-dire essayer de voir un peu, permettre aux deux cultures de ne pas s'ignorer et de, de communiquer. C'est comme ça que je verrai la, la contribution de la philosophie à défaut d'une contribution positive. Merci. Et pour Marie, finalement, dans, dans, dans le champ de la, de la reproduction humaine, de la fatalité que, que tu évoquais, Comment, comment, comment faire en sorte de, de concilier effectivement ces, ces, ces différences, ces différentes natures biologiques, et, euh, et, et en même temps euh, retourner à une symétrie de traitement finalement entre, entre hommes et femmes. <rire> Ça c'est la question difficile. Euh... Bon, déjà la question de la symétrie. Euh... Enfin, viser la symétrie, je pense que c'est une pas bonne manière de, de, de poser les choses, au sens où on peut effectivement, dans le domaine de la reproduction, dirais, avoir recours à un certain nombre de techniques qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui intégrées au cadre légal, qui peuvent compenser, entre guillemets, ne serait-ce que pour la question de la différence d'âge, euh, le fait que euh, la fertilité féminine, euh, la chance d'avoir un enfant sans malformation, d'aller jusqu'au bout de la grossesse, etc., euh, soit moindre pour les femmes que pour les hommes. Voilà, donc on pourrait jouer sur les techniques, ce serait un, un premier point, en changeant le cadre légal. Ensuite, euh, moi c'est vrai que j'insiste beaucoup, alors je suis totalement en phase effectivement avec le discours de, de Thierry, c'est-à-dire qu'il euh, faut aller euh, euh, vers la biologie tout en ayant conscience, enfin reconnaître effectivement un certain nombre d'éléments, il ne s'agit pas de, de nier... Euh, euh, l'apport en connaissance de toutes ces statistiques qui nous disent bah, attention, à partir d'un âge, les choses vont moins bien se passer, etc. Mais moi, je suis très attachée effectivement au fait que la plupart des équipes médicales et des médecins raisonnent encore une fois au cas par cas et je pense qu'il y a dans ce cas par cas un espace de travail qui est important et qui pourrait être privilégié, je dirais, par l'organisation socio-juridique qui est la nôtre, voilà, sans nécessairement viser la symétrie. Merci Marie, je suppose qu'il y a des questions dans, dans la salle pour nos panélistes et, le, et, nos, et nos conférenciers, C'est peut-être pas un... C'est plus un commentaire, moi, physicienne. Ce que je comprends, ce que vous dites, c'est qu'en en fait, il ne faut pas de cadre rigide. Ça, dans tout ce que vous avez dit, que ce soit la variabilité des, des populations, euh, la discussion entre sexe et genre, c'est qu'il faut qu'on se laisse cette, ce que nous on appelle l'incertitude, la barre d'erreur en physique sur la statistique c'est l'incertitude de la mesure et il ne faut pas en faire une, un cadre rigide dans tous les cas c'est bien ce qui résume votre, vos, vos trois interventions c'est comme ça que je le comprends on ne peut pas faire un modèle absolu pour euh, euh, en fait pour, pour presque rien en fait, il s'agit de... C'est pour ça que l'intervention aussi de Marie est intéressante, parce qu'elle resserrait sur le médical et sur l'humain. Mais euh, s'agissant de vie humaine, de personnes humaines, euh, ben, on est obligé d'avoir une interprétation différente, c'est-à-dire, euh, effectivement, la question du normal et du pathologique, elle peut se poser. Euh, en tout cas, la question de la pathologie peut se poser. Et, euh, mais... C'est différent si on prend un point de vue sur l'ensemble du vivant, etc. C'est-à-dire, la question qui se pose pour, dans l'espèce humaine, c'est pourquoi euh, diviniser ou essentialiser quelque chose comme la différence des sexes, alors qu'il existe une variabilité On ne peut pas écraser la variabilité sur euh, une idée, en fait. Oui, bonjour, je m'appelle Aude Bernem, je suis biologiste et euh, j'aurais une question plutôt pour la première conférencière. Euh, vous avez mentionné des outils pour essayer d'intégrer, euh, on va dire, la dimension euh, du sexe et du genre euh, pour bien euh, essayer de, de l'utiliser euh, dans, dans des recherches. Est-ce que vous pourriez... Euh, nous en dire quelques mots de plus enfin sur les outils. Vous avez mentionné SAGER, je crois, et ce genre de choses, sur ce qui existe. Et à votre avis, est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui répandues dans de nombreuses équipes de recherche Vous avez mentionné plutôt des choses qui, étaient, qui avaient l'air difficiles et anecdotiques, et je voudrais en savoir un peu plus sur les efforts qui sont faits dans, en épidémiologie, et peut-être si vous avez des informations sur d'autres disciplines là-dessus. Merci. Oui, alors merci pour votre question. Ça, ça va me donner l'occasion de revenir sur la notion de checklist parce que dans une discussion au café, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très clair ce que je voulais dire par là. C'est vrai que dans le, en épidémiologie, hein, on a l'habitude de fonctionner pas mal avec des outils de, de recommandation de bonnes pratique. On va dire, qui se traduisent parfois par des listes d'items qu'on qu qu nous suggère de passer en revue. Alors quand je dis nous, ça va de la formation à la discipline à l'université, après aux pratiques d'écriture de, des, des rapports de recherche ou de montage des projets. Donc, on a des listes un peu d'items par lesquels on, on nous suggère fortement de, de passer pour décrire notre, notre raisonnement, nos objectifs, les méthodologies qu'on va mettre en œuvre, aussi bien dans le recueil d'informations que dans l'analyse et l'interprétation. Et donc, ça peut faire l'objet ça a pu faire l'objet, je ne peux pas vous dater parce que je n'ai pas, pas fait d'études là-dessus mais quand j'y pense et quand j'essaie de me rappeler des, des premières guidelines que j'ai vues de bonnes pratiques pour rendre compte des résultats de la recherche en épidémiologie je dirais que ça remonte à 20 ans à peu près mais il faudrait, il faudrait que je fasse un petit, un petit tour de la question donc on a eu une, toute une série comme ça de, de, de, de guidelines et de checklists donc, donc de listes avec des items où on est censé pas forcément tout cocher mais bien vérifier qu'on a bien passé tout ça en revue quoi euh, qui se sont développés pour euh, aussi bien euh, alors de manière différenciée en fonction des types d'études qu'on conduit, essais cliniques randomisés, cohortes en population, études qu'à témoins bon, euh, revues systématiques. Enfin voilà, on a tout un tas d'outils comme ça qui ont été développés. Et donc récemment, encore en 2000, euh, je sais plus, 2016 ou 2017, il y a cette checklist qui est issue de l'initiative SAGER, euh, qui est plutôt euh, visiblement qui a été lancée par euh, des éditrices scientifiques qui ont essayé d'enrôler d'autres. Euh, collègues pour établir, euh, établir ces outils pour, pour, pour voilà, mettre en visibilité ces dimensions de genre qui étaient peu traitées euh, et les articuler avec les questions de sexe euh, à travers donc, un outil pratique. Donc, ce que dans, dans cette checklist qui est assez courte, en fait, hein, il s'agit de passer en revue aux différentes étapes de la, de la conduite de l'enquête, de la planification et de la conduite de l'enquête, le fait qu'un certain nombre de questions, euh, que les chercheurs se soient posés un certain nombre de questions sur l'inclusion des femmes, euh, est-ce que c'est justifié Et des hommes, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié Est-ce qu'il y a des, des, des raisons particulières de penser qu'il pourrait y avoir des différences, qu'elles pourraient être éclairantes pour les questions de recherche qui sont posées, etc. Donc, donc voilà, ça, ça, ça balaye un petit peu les différentes étapes. Ce que je voulais dire en, en conclusion de, de, mon, de mon propos tout, tout à l'heure, c'était que je pense que ça peut être des outils utiles pour, pour dialoguer avec les collègues de la discipline et les amener à réfléchir, à Enfin, nous amener à réfléchir à nos pratiques et à comment on peut essayer de les améliorer. Euh, par contre, un danger, c'est de penser d'une part qu'il suffit d'avoir coché toutes les cases pour qu'on ait fait du bon travail du point de vue de la question euh, du genre et puis de, de, de finir par traiter ça comme une variable de plus dans un modèle. Quoi. Enfin, et donc finalement, on évacue la question de départ, qui la question des inégalités, des rapports sociaux. Enfin, on, on en vient à finalement pas répondre à la... Enfin, à ne pas traiter en tant que telle la problématique telle qu'elle a été posée dans les autres disciplines, à se l'approprier d'une certaine manière, ou en tout cas en donner les signes extérieurs, mais sans euh, réelle euh, incorporation, intégration de ces problématiques dans la recherche. Enfin, ça peut être un danger. Il faudrait voir après à l'usage, je n'ai pas de cas concrets à vous présenter euh, là. C'est une impression euh, générale. Après, savoir si c'est utilisé, euh, je ne peux pas vous dire. Honnêtement, euh, je pense que c'est des initiatives louables. Je ne sais pas si on a du recul sur leur utilisation. Il y a eu euh, une revue... Alors, Je, je parlais d'une recension de, de cas euh, euh, un peu exemplaire euh, qui a été faite... Euh, qui s'est inspiré de cette checklist pour analyser des papiers qui ont été publiés dans un journal assez renommé en épidémiologie qui s'appelle le Journal of Epidemiology and Community Health. Donc ils ont fait une recension d'articles à partir de là, ils ont appliqué un petit peu cette grille de lecture et ils ont choisi des, des, des études qui leur semblaient particulièrement vertueuses du point de vue de l'articulation problématique de genre et de sexe. Euh, mais voilà, au-delà de ça, mon impression c'est qu'il voilà, y a un moment, il y, y a une attention qui, qui est attirée là-dessus dans la communauté. Après, si je reviens aux checklists, euh, leur effectivité, leur durée de vie euh, me semble assez variable. Et puis, de toute façon, ça reste euh, finalement, c'est une façon d'imposer de, des normes de manière douce, on va dire, puisqu'on n'est pas obligé de se conformer aux checklists pour pouvoir publier. Euh, de manière formelle. N'empêche que si on s'écarte un petit peu trop de la norme qui est dictée, euh, ça peut avoir des conséquences quand même dans l'accès à la publication. Donc, euh, reste à voir si ce type de démarche par rapport aux questions spécifiques de genre euh, apporte quelque chose de positif dans les pratiques. Passia. Bonjour, j'aurais deux questions. J'étais vraiment très intéressée par la manière dont euh, l'intervention de Deblyne père et celle de Marie Gaille se se répondait en quelque sorte et je pense que la, la question de la critique des usages sociaux du biologique est fondamentale mais il me semblait que dans l'écho que se faisaient vos, vos, deux, vos deux topos, il y avait aussi une question qui se posait qui était l'imaginaire qu'on pouvait avoir de ce qu'est une bonne femme euh, ou une bonne mère et je pensais notamment à un point que Marie a évoqué mais n'a pas développé qui est la question de la, vit, la vitrification ovocitaire où en quelque sorte des ovocytes auraient un âge différent euh, de l'âge de la mère euh, au moment où on entamerait le, le processus de, de PMA et je me demandais dans ces cas-là s'il n'y avait pas aussi quelque chose qui ressortait euh, de vos deux topos qui était la question de l'image de la, de la femme comme réceptacle et uniquement du coup comme réceptacle euh, puisqu'en en posant l'âge euh, à 43 ans c'est aussi cette question du... Euh, du réceptacle euh, convenable hein, qui se pose de la même manière qu'on le voyait dans, dans les images qui étaient, euh, qui étaient montrées. Et j'avais une deuxième question pour Thierry hockey qui était sur la question de la neutralisation euh, du, du, euh, du sexe. Hein, euh, et j'aurais bien aimé avoir un petit peu de développement là-dessus si c'était possible. J'ai l'impression que ça a été un peu coupé court et euh, je suis un peu restée sur ma fin Oui. Bon. <rire> je... Moi je vais répondre sur la question du réceptacle parce que c'est vraiment, vous avez vu le... d'emblée, hein, parce que là c'est un tout petit bout d'un point de vue historique, je voulais juste vous montrer quelques images, mais il y a des, des traités d'anatomie ou de médecine à côté et Jean-Joseph Viret, un des très grands médecins français du début du 19 e il l'écrit tel quel que la femme est un réceptacle. Il dit l'homme a une grosse tête, donc il fait des affirmations comme ça, et il dit parce que socialement il doit être le chef de la famille. Enfin, je vous le cite de mémoire, c'est à dire mais parce qu'il... En plus, c'est déterminé, ça. Hein, il, il va devenir le chef de la famille, c'est normal qu'il y a recette Et la femme, on lui a donné un bassin large, donc il, il reconduit une erreur, et il dit, parce qu'elle elle devait recevoir la, la, la... Enfin, accoucher, quoi. Voilà, <rire> et, euh, se, euh, porter l'enfant et, et accoucher. Il le, il le dit. Hein. Et Jean-Joseph Viret, bon, c'est un aussi parmi tant d'autres, mais c'est vraiment un très important. Donc, moi, c'était pour le début du 19e, maintenant... Merci. Merci pour ta question, Vanessa, ce qui, qui m'amène d'une certaine manière à revenir à celle de Jean-Louis par, par un autre biais. Alors, j'ai délibérément pas abordé euh, ce point parce que je voulais mettre l'accent sur euh, euh, vraiment le, le, le, voilà, le, le, le, le code de santé publique et son pendant euh, de, sur la prise en charge par la collectivité. Je ne voulais pas aller au-delà aujourd'hui, mais évidemment... Euh, euh, si on, on voulait répondre vraiment à la question de Jean-Louis et à la tienne, je pense qu'il faudrait après plus largement réinscrire ce dispositif socio-juridique euh, dans un complexe multifactoriel, je dirais, où rentre en compte des représentations de ce qu'est euh, la maternité. Ça, ça me semble totalement évident. Et je le dis d'autant plus volontiers que la, la plupart d'ailleurs des études euh, qui sont, on va dire, socio-constructivistes ou fondés sur des approches de genre, mettent en avant le primat, y compris dans la société française, donc de cette représentation de la maternité comme gestationnelle et à minima génétique. L'adoption est la plupart du temps vécue comme un pis aller, etc. Donc on, on, ça, ça joue un rôle, à mon avis, tout à fait fondamental. Et je rajouterai aussi un, un, un autre élément qui est qu'effectivement, mais pour ce pour le sujet précis de la médecine de la reproduction, on, on a affaire à un cadrage juridique qui renvoie à une infertilité médicalement constatée. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui conforte hein, d'une certaine manière tout cet appareil. Donc il faudrait, comme tu le suggérais à travers le cas de la vitrification vous citer et de tout ce que ça ouvre en fait hein, comme réflexion, euh, compléter bien sûr mon propos euh, qui, qui ne se voulait centrer que sur ce, ce point juridique. Donc sur un tout autre sujet, euh, la neutralisation, qu'est-ce que j'entends par là En fait, je pense qu'il y a eu une évolution du droit au fil, on va dire, du dernier siècle au moins, qui euh, s'achemine vers un traitement euh, décorrélé entre le statut juridique des personnes et leur sexe. Euh, C'est-à-dire l'ensemble des euh, droits et devoirs associés à la personne en tant que sexuée ont tendu à être uniformisés et, euh, on, par exemple, il n'y a plus aujourd'hui euh, les droits du père et les droits de la mère, il y a les droits des parents, voilà. Donc, euh, le fait que les, les citoyens, les sujets juridiques, euh, dans un nombre croissant de situations, euh, ont des droits, des devoirs qui sont décorrélés de leur sexe. Euh, donc, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une neutralisation du droit ou du sujet juridique qui fait que, finalement, euh, le fait d'être un homme ou une femme n'a pas plus que très très peu d'incidence, en fait, dans la vie euh, juridique des, des, des personnes. Euh, évidemment, concrètement, on voit qu se, la manière dont les tribunaux euh, réagissent euh, réintroduit du genre, c'est-à-dire, euh, selon euh, votre sexe, euh, vous allez être condamné plus sévèrement ou moins sévèrement à telle peine. Enfin, donc il y a des effets sociaux du, du genre, hein, mais ce n'est pas inscrit dans le droit. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte en banque, quel que soit votre sexe, sans demander l'autorisation de votre conjoint. Et même, vous pouvez vous marier avec un autre individu, tant que vous n'êtes pas euh, affilié, euh, enfin, qu'il n'y a pas de, de rapport de filiation trop étroit entre vous. Vous pouvez vous marier ensemble, quel que soit votre sexe. Donc, il y a cette neutralisation qui s'opère de droite, ce si bien que... On peut se demander euh, ce, que, ce sur quoi concluait Joël, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y ait aujourd'hui seulement masculin, féminin, que ça soit inscrit dans l'état civil et que euh, ça doive euh, jouer un rôle euh, dans la vie des individus. On peut se demander quel est ce rôle que ça joue en fait alors, une des réponses qu'on peut apporter, c'est que ça sert notamment à mesurer les inégalités, ça sert à mesurer les asymétries, et c'est sans doute très, très important. Sauf que ça, ça pourrait être tout à fait fait à partir de déclaratifs. Pour moi, il me semble qu'au contraire, l'essentialisation de la différence des sexes jusque dans l'état civil, elle contribue à créer de fait, un, un, un, à souligner euh, socialement, une différence biologique à créer un carcan, un cadre qui, de fait, écrase les individus dans leur diversité. Et donc, voilà, à quoi sert le maintien de ce, de ce binarisme dans l'état civil L'exemple que je vais prendre, c'est la question de l'éducation, en fait. Quand je dis je suis en faveur d'une neutralisation du sexe à l'état civil, ou pour le dire autrement, de l'effacement des sexes à l'état civil, ça, ça suscite beaucoup de craintes ou de peurs parce qu'on se demande quel est le projet qu'il y a derrière. Donc la question que je pose en retour, c'est êtes-vous pour la coéducation Êtes-vous pour l'éducation mixte, comme on dit Ou êtes-vous pour une éducation séparée des garçons et des filles Et en général, les gens me répondent, ben, moi je suis pour l'éducation mixte, je pense que c'est très important. Eh bien alors, on est d'accord, en fait. C'est-à-dire, l'éducation mixte, elle veut dire, on va éduquer tous les enfants pareils. Euh, on s'en fiche du fait que ça soit des garçons ou des filles et c'est très important pour la manière dont leur avenir se construit, quand la parité intervient plus tard c'est très important mais les individus sont déjà euh, fossilisés euh, dans leur genre en, fait, en quelque sorte donc c'est ça la question donc neutralisation versus parité, la parité c'est important dans un monde euh, asymétrique mais si on éduquait les enfants de la même manière après tout moi je m'en fiche qu'il y ait 50% et 50% de chaque sexe dans chaque profession c'est pas ça ma question euh, du moment que les individus s'épanouissent selon leur, euh, leur tempérament, on va dire. Juste. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Quand tu fais le, le, le parallèle, enfin quand tu dis voilà, on a neutralisé le genre parce qu'on peut, ou le sexe, parce qu'on peut épouser quelqu'un qui est officiellement de son même sexe, je pense que c'est pas tout à fait la même. Là tu restes, d'une certaine façon, tu restes dans, des, dans un contexte binaire. C'est-à-dire ce que dit la Cour de cassation dans l'exemple que j'ai montré, c'est il n'y a pas de place pour autre chose que du binaire. C'est-à-dire, après, tu peux faire ce que tu veux dans tes catégories binaires. Tu peux épouser, alors, pas, ton, pas ton frère, pas ta sœur, etc. Après, il y a des règles, mais tu peux épouser un homme si tu es un homme, une femme si tu es une femme, et tu restes dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que je pense que le subversif, il est effectivement dans ce que tu, dans ce que tu dis aussi. C'est-à-dire, euh, il faut peut-être que ces catégories-là n'ont plus de sens, mais elles en ont toujours pour les juristes. Elles en ont toujours. Ils, veulent, ils, ils sont améliorés, ils veulent bien que t'épouses un, si, si un homme, ils veulent bien que t'épouses un homme. Moi, si je suis une femme, ils veulent bien que j'épouse une femme. Mais euh, pas au point de, de carrément effacer ou de gommer euh, cette, cette notion de, de, de... Voilà, la Cour de cassation, elle le dit très bien. C'est social, ça fonde la société. Oui, mais enfin, ça fonde quoi, justement Ça fonde quels usages Parce que Ça fonde plus euh, le service militaire, enfin la conscription, ça fonde plus le droit de vote, ça fonde plus... il y a tout. Un... <rire> ça fonde plus le cas. Donc voilà. Et je pense que l'article de loi sur le mariage, je ne l'ai plus en tête, mais la manière dont il a été réécrit, euh, le mariage, ce n'est pas l'union entre un homme et une femme, euh, c'est un, un, une union entre deux individus. Donc on voit bien que... Euh, oui, deux individus, mais après, tu mets qui tu veux, euh, tu dans, sous la notion d'individu. Après, si tu veux que le mariage se passe entre plus de deux individus, c'est une autre question, <rire> d'accord mais, mais il n'y a pas de, que... de propre à jeter sur le fait qu'il y ait le deux du mariage. Non. Voilà. Après, euh, c'est sur le sexe des individus oui. que la question est ouverte. Mais, mais, mais, mais d'une certaine façon, tu maintiens aussi des inégalités, quand même. Je veux dire, avec... Euh, hmm. Tu vois Lesquelles bah, Pas dans le mariage pour tous, mais, mais ah. avec le deux, tu maintiens... Avec le deux, le, le, non, ce que je voulais juste souligner, c'est qu'il y, y, y a des niveaux, tu vois. Il y, y a le fait d'être dans la, tu maintiens la binarité en, dans le mariage pour tous, à mon avis, hein, mal, malgré tout. Et, mais tu, et tu, ne, tu ne neutralises pas totalement le sexe. Il me semble. Mais en fait, c si, tu, si tu mets derrière toute forme de deux une représentation euh, mythique de l'homme et la femme. Alors oui, le 2 est pour toujours euh, euh, contaminé. Et effectivement, le fait qu'on dans dans chose... soit... de fait, fait qu ait deux mains, une gauche et une droite, ou deux côtés, c'est quelque chose qui a été associé. Il voilà, y a un côté qui est moins bon que l'autre. Voilà, si vous êtes gaucher, pas de chance. Euh, voilà, c'est mon cas. Hein. C'est pour ça que je peux le dire. Euh, voilà. Donc, euh, mais voilà, bon, après, le 2... Le 2 de la reproduction sexuée, il est là aussi. Oui, donc il est... Alors sûr, on je suis peut là... dire que ce 2 de la reproduction sexuée est injuste et inégalitaire, mais après tout, il est là. Voilà. Donc, euh, moi, mon idée, c'est de dire, si l'espèce humaine s'élevait dans un ensemble d'institutions et d'usages sociaux au, au, au statut de traiter les gens comme des individus humains avant de les traiter comme des individus sexués, il y aurait un progrès, je pense. Mais, euh... on, on me dit qu'on risque d'être un petit peu pris par le temps, donc il y a encore des questions dans la salle. Je propose de... Euh, d'avoir des réponses euh, qui sont très intéressantes mais un peu, un peu plus concises pour qu'on puisse euh, prendre les questions qui restent. Oui, c'est un petit peu la, la continuation de ce que vous avez dit. C'est vrai que euh, le, le, le sexe n'est absolument pas neutralisé euh, dans la vie réelle et notamment dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un, un discours politiquement correct qui a changé, on reconnaît le biologique, on reconnaît euh, euh, tout, tout ce qui a trait à la reproduction sexuée, etc., mais on dit euh, naïvement euh, les aptitudes, les compétences euh, n'ont pas de sexe et pourtant elles ont un sexe euh, euh, dans la vie professionnelle avec un développement du sexisme incroyable. Et donc je crois que le droit, c'est effectivement un atout pour essayer de faire en sorte que le sexe soit une variable comme les autres. Mais ma question était la suivante. Est-ce que la science, est-ce que la biologie, donc qui est, est sexuée, est-ce que la science peut aider à dégenrer le social. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas d'autres expériences à faire, d'autres recherches, par exemple une analyse systématique des, des caryotypes pour montrer euh, je, je ne sais quoi Est-ce qu'on ne peut pas être aidé par la science aujourd'hui pour dire que eh bien, cette binarité genrée qui est absolument partout, hein, dont on ne se sort pas, et c'est quelque chose qui est en fait euh, totalement exagéré et que le sexe est une variable parmi d'autres. Aujourd'hui le sexe fonde notre société, elle le fonde véritablement malgré tous les discours que l'on a autour. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que la science nous aide à faire en sorte que ce soit une variable parmi d'autres Moi je veux bien dire deux mots là-dessus en reprenant les... d'ailleurs ce que dit Thierry... Hein. Qu'il y a le sexe le biologique fait par des, enfin, étudié par des biologistes ou voilà, mais son sexe mythique il me plaît bien là, c'est-à-dire ce qui fonctionne de partout quand on dit je suis une femme ou je suis un homme, deux sexes féminin, de sexe masculin, c'est complètement. j'ai essayé de vous le montrer sur des images. Je veux dire bon tout à l'heure vous m'avez dit non le bassin d'un femme à droite, je le vois pas plus large. Enfin, je veux dire mon expérience fait que la plupart des gens ils voient bien que c'est voilà. Et ça et ça tu as dit ça mythique et ça ça me plaît assez voilà à toi. Moi, je ne donnerais pas les clés de la maison de l'égalité aux biologistes, en fait. Parce que si euh, demain, des cognitivistes, quelconques, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais montrent que les aptitudes à connaître, les processus cognitifs sont différents chez les garçons et chez les filles, hop, c'en est fini de la coéducation et du, de l'idée qu'on est tous des êtres humains, vous voyez. Enfin, donc, on peut aller dans cette Comme voie. Comme pour là, le enfin. cerveau. Enfin. Oui, oui. Le... Donc, euh, on peut aller là-dedans, hein. Moi, mon, mon ressenti, avec un peu de profondeur historique, c'est que ça a toujours été, plus on a biologisé, plus on, a, on est allé dans le sens d'une essentialisation des différences. Et donc, pour moi, je me méfie un peu. Voilà. Euh, sur le... euh, je, je sens que je vous frustre un petit peu. Euh, je vous propose de, de, de continuer à échanger pendant le repas. Juste avant... Euh, donc, le repas qui sera juste à côté, sur le, euh, au même endroit que, que la pause café. Juste une, une mini très courte précision pour prolonger l'échange sur les checklists. Euh, donc, euh, à, la, à la mission pour la place des femmes au CNRS, on a, moi je ne suis pas chercheur, hein, mais euh, on a la chance d'être en position d'observation de manière intéressante. Euh, et d'avoir connaissance d'initiatives qui vont dans le sens de ces checklists, en biologie notamment. Notamment un projet ancien dans lequel le, le, le, la, mission, la Commission européenne a été engagée, qui continue, qui s'appelle Gendered Innovations, que la, la Fondation L'Oréal connaît bien, dans lequel il y a vraiment des études de cas, des exemples, dans le cadre du projet coordonné par nous aussi au CNRS qui s'appelle Gendernet, il y a un document qui sont des guides pour la prise en compte de la dimension de sexe et de genre dans la construction d'une recherche, notamment en biologie. Je pense aussi à des exemples de, de, de checklists très bien faites du CIHR qui est la Fédération des centres de recherche en santé du Canada. Euh, il me semble qu'il y a l'équivalent au NIH américain, mais je... enfin, oui, a priori, oui, euh, vu leur, euh, leur organisation euh, très structurée sur le sujet. Et un dernier document, plus récent, fait par euh, euh, un institut norvégien qui s'appelle Hilden, K-I-L-D-E-N. Je vous rassure, le document est en anglais. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, d'ailleurs. Euh, mais c'est aussi euh, dans la même logique que euh, le document dont je vous parlais de GenderNet, un document sur la prise en compte de la dimension de sexe et de genre dans la recherche, notamment en biologie. Voilà, donc il y a, on commence à avoir des outils.